Bim ça fait des captures d'écran bonjour la VOD numéro 2 euh, on est de retour sur City Skyline euh, voilà au revoir bonjour plutôt <rire> euh... on va faire tourner la ville comment faire tourner la ville comme ça bim ouais je sais vous m'aimez pas euh... ouais hop hop bim bim et là, on construit toujours plus de routes. Merde C'était pas comme ça. Pas grave. Bim, bim. Bim, bim, bim, bim, bim. Voilà. Et ça doit être bon. Alors. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, on va faire des trucs dans ce genre-là, je crois. Ça a l'air d'être pas mal dans ce genre-là. Voilà. Hop, bim. Ah non, pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, ouais. Dans quel sens Là, comme ça, ah, bim. Salut, c'est moi. Faire des maisons, hein. Plein de maisons à l'infini. Hop. Hop. Ah non, j'ai pas fait... Ah oh Ah, voilà. Alors, hop, route. Ensuite, là. Et là. Toujours plus. Là, on va faire des routes encore. Attends, c'est quoi Ouais, super, une pub Euh... Hop Ok, alors... Euh... nia. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de régler les trucs, apparemment ça c'est plus sur le stream parce que ça a décalé, hein, merci. Euh, là, Hop. Ouais, non, ça vaut le coup, ça Oh, merde, ça vaut pas le coup. Pas... Hop. Oh, hein. Hop. Hop, et bim, voilà, et là... Dernière route, et c'est toujours des routes, hein, nous on adore les routes dans cette ville. On a fait des routes, notre passion. Ah non, ici on va pas faire des trucs, on va faire ça, ensuite là on va faire un là, et un là. Voilà. Qu'est-ce que vous... Qu qu vous voulez là euh, non, non. Il n'y a pas assez d'employés, ah bah merde. T'inquiète, je suis en train de construire des maisons là, il va y avoir un milliard de gens qui vont arriver par le péage. Ils vont payer. <rire> Ils vont raquer. Oh, attends. Ça me rapportera combien Oh, wow, wow, wow, wow, Sky, as oh, oh, oh, Sky, qu'est-ce que t'as fait Oh, j'essaie. J'ai tellement dit du siècle. On fait des prêts. <rire> C'est déjà le deuxième prêt que je fais. Je suis en train de m'endetter à l'infini. Péage à sens unique. Et dans quel sens C'est celle-là. Voilà. Et bim. Voilà. La autoroute. La autoroute. Autoroute. Et autoroute. Voilà. Et là, ça fait des petits péages. Toujours des péages. Toujours de l'eau. Et c'est parfait. Et là en plus ils payent encore plus. Et ça c'est beau. hum. Mmh. <rire> Ah c'est beau vu comme ça en fait ma ville C'est sympatoche Euh Et... ouais ouais sympatoche Ah merde Ah j'avais pas mis d'eau <rire> J'avais pas mis d'eau là Ne vous inquiétez pas j'arrive hein. Hop là bim De l'eau comme ça Et bim de l'eau comme ça voilà Vous êtes content ouais Vous n'êtes pas content Ouais quoi Là Là Là et là, regardez, et bim, je vous mets de l'eau. Vous êtes content? Vous avez l'eau courante. Ah voilà. oh merde, vous avez plus d'électricité. Ah. Est-ce que ça marche bien? Du coup, les éoliennes machin truc là, je suis sûr que je peux gratter un 13 mégawatts quelque part. Ah merde, attends, 13 mégawatts, bim. Haha, ah, j'ai gratté un 13 mégawatts. Il faut combien, là Ah oui, quand même C'est... Ouais, c'est... Ouais, je suis quand même ricrac du cul, là. Euh... Bon, on fait des éoliennes, hein. Je voulais que je vous dise Franchement, ça marchait bien à mon époque. Pourquoi toujours pas en faire Voilà. Ah, les éoliennes, ça coûte cher. Hein. Ici, on va faire des zones industrielles. À l'appel... Voilà. Euh... Là. Comme ça. Hop. Bim. Ah j'ai pas assez d'argent. Allez on continue. Bim. On te met des zones industrielles. En veux-tu en voilà. Euh... Et... Ah c'est dommage. Toi t'as pas de chance, tu es construit sur la route. Allez bonne journée, t'es à peine construit, à peine détruit. Hop là alors, hop, hop, hop, voilà. Et là, il euh, va falloir tirer l'eau, déjà. Ça va encore me coûter un bras, si c'est pas un rat. Hop, et hop. Voilà, bon, là, il y a un petit trou, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, n'y se raccorder un peu plus loin. Voilà, et bah, ça fait une belle ville, bien carré, rectangle, ouais, mon cul, là. Et c'est bien... Eh, bah ouais. C'est cool ça. C'est cool ça. Ça fait des petits trucs comme ça alors. Euh... Ouais. Des éoliennes avancées. Pourquoi les mettre sur l'eau Je ne sais pas. Et voilà. Ça fait de la place. Ça fait. Ça fait. C'est bien. Belle ville. À part qu'il y a des industries. Que ça pollue. Mais sinon c'est cool. Attends, on va faire des trucs comme ça. Là. Et là, comme ça. Toi, es cette route-là, là. Bimonde détruit. Toi, Bimonde construit. Et toi, Bimonde construit. Et on met The Magasin. Oui, d'accord, il n'y a plus, plus de... Oui. Ben voilà. Ah, c'est sur une colline. Ah, oui. Ah, ça manque d'eau. Ah, il faut repomper de l'eau, je crois. Ah, repomper de l'eau. J'ai de pomper, tu vas avoir. Wow. Il que je mette une limite d'âge sur ma VED. Très bien. Hop. Voilà. Eh, mais on n'a plus besoin de ça. Euh.. Oh, agglomération d'affaires, oui. Euh, attends. Hop, hop, hop, hop. On va faire ça un peu plus propre, là. Juste un trait là. Bim, comme ça. Alors, euh, agglomération d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire bah, Déjà, on va payer nos prêts. Hein. Et ensuite, on va... Non, je déconne. <rire> Et ensuite, on va refaire un... Alors, l'électricité. L'eau. L'eau déjà, normalement. Ah merde. <rire> ah merde, je l'ai pas vu. Vous avez rien vu non plus. Voilà, bim. L'électricité. Euh, Ouais. Euh. Bah, en fait, genre. Euh, je peux toujours pas. J'ai plus d'argent. <rire> Encore un blackout, je ne peux même pas envoyer un mail ou appeler quand il n'y a pas d'électricité. Eh hey, oh, t'as un vélo. Hein. Tu produis de l'électricité, tu mets une dynamo sur la roue arrière et puis c'est bon. Hein. Merde. Hein. Eh, faut être débrouillard dans la vie aussi. Hein. Franchement, je devrais faire plus d'école, je pense. Ah il n'y a plus de... Ah Ah et... oh, je sais Bim et bim Disparu Ah ouais bah, il y a place pour une école là. Enfin un collège. Alors après il y a quoi Il y a la santé là. On peut faire des hôpitaux. Comment ça va Non ça va il n'y a pas trop besoin. Après, il y a quoi Il y a les pompiers, on peut faire des trucs de ouf. Mais bon, euh, voilà, j'ai plus d'argent. Il y a la police. Ça va On va dire, <rire> le mec beaucoup trop négligent. Ouais, oh, bah, ça va, quoi. Plus de place dans les cages euh, de police pour enfermer des criminels, mais euh, ça va. Pas de sous. Euh, ouais. Bon, on va faire encore une... Bim, une 12 mégawatts combien ce truc là 50 000 balles ouais bah j'ai pas assez ah mais si grâce au pouvoir du prêt grâce au pouvoir du prêt je peux désormais acheter une centrale à fioul <rire> alors euh, là, On va faire un commissariat ensuite on va faire un collage euh... Ouais. Enfin déjà, on va avoir le budget pour faire un collège. Et pour ça, il nous faut des prêts. Parce qu'on adore les prêts. Ah, même avec les prêts, j'ai pas assez. <rire> euh, combien ça nous rapporte, là, le péage, là Voyons voir combien ça nous rapporte. 145. Et ça coûte combien par mois Euh, 120 par semaine. Ah, mais c'est bon, du coup, ça nous rapporte plus. Oui, alors on va faire du coup un collège. Voilà, hop là. Euh, on va faire euh, s'il reste de l'argent un pompier là, ce serait pas mal. Parce que là, je dois t'avouer qu'en plus, avec la centrale au fioul et tout, que ça a brûlé, euh, ça me ferait chier que bon. Vraiment, genre 50 mille balles et de près, euh, ça m'ennuierait un peu. Que la centrale brûle sinon après il y a quoi il y a la police bah non on avait dit qu'on avait mis la police là il y a les soins ça les soins ça va ils sont pas malades il y a les, les services funéraires le cimetière il est pas plein il y a des gens là qui râlent qu'est ce que tu veux toi tu m'as des d'un de faible densité je même pas et, et, et le mec il râle juste parce qu'il a envie de râler quoi bah râle mec bim regarde voilà. Euh, et, là euh, et là. Et là, et euh, là. Voyons voir. C'est les, les déchets, c'est combien 62%. C'est combien ça 7500. J'espère qu'il y en aura assez. Parce que là, je dois t'avouer, est-ce que déjà ça traite à peu près tout mmh, mmh. J'espère qu'il y aura assez. Parce que sinon. Euh, je suis euh, dans la merde. Sinon après, ils vont ils vont commencer à jeter leurs poubelles dans la rue et tout. Enfin moi, Ça va devenir un peu. un peu fou la décadence. Et la ville va brûler. Dans les flammes de l'enfer. Ben, mes péages ils marchent bien, hein Allez à prendre une voiture sur l'autoroute un camion à bois tiens bim bim camion à bois il arrive qu'est ce qu'il fait il roule parce que j'adore savoir comment ils vont regardez ça fait beau ça fait un peu euh, baville sur une colline c'est un, ce un peu le cas euh, camion à bois bim bam il paye déjà hop il rentre sur l'autoroute il va rentrer sans doute dans l'échangeur je suppose pour venir chez moi alors ah, Oh non. Ah si. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il qu qu quoi Ah non d'accord il part juste on sait pas trop. Euh... Attends. Un camion là. Voilà tiens. Bim bam boum. Un camion là. Lui normalement il va tourner. Oui. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce que tu vas faire chez moi, toi Euh... Hum, hum. C'est quoi, ça Oh, un pH Qu'est-ce qu'on est... Mais on est encore... Mais... Oh <rire> Je pas pris dans le bon sens. Oh, je vous jure. Et bim. Toi, tu vas rentrer chez moi, toi. Je, je sais. Voilà, oh, bim, il arrive chez moi. Attends, et... Oh, les camions, c'est tellement des... Qu'est-ce qu'il se passe il ouais, des camions qui bloquent. Oh, les bouchons pour rentrer chez moi, j'avais pas vu. Oh là là! Euh, comment on fait? Voiture! Oh putain, c'est rouge. Hein. Oh là là! Ah, c'est rouge. Hein. Ah oui. Oh là là. Euh, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agrandir les routes. Ouais. On va agrandir les routes, je pense. On va faire une, une sens unique comme ça. Bim bam boum. Euh, ça coûte combien Ça coûte 600. C'est bon, on a l'argent pour. Euh, Qu'est-ce que quoi Non Non Non, je voulais pas. Je... Ah Bim, bim, bim. Euh, alors, ensuite, attends. Euh, là, il y a des trucs, je suis sûr, je me suis paré à certains endroits. Déjà, regarde ça. Euh, non, ça. Là, là aussi. Là et là. Voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu les routes à 6. Avec des arbres, hein, parce qu'on adore les arbres. Et euh, hop. Euh, pourquoi, pourquoi là Non. Non. Non. Euh, alors, là... Il y a ça qu'il faut déplacer. Ça, ça va coûter un bras je suis sûr c'est comme ça là. bim voilà et là on va mettre du coup une route comme ça et alors le collège à déplacer on va mettre là ah non comme ça Et là, si on met la route comme ça, bim bam. Et voilà. Et là, c'est bon. Ah, oh, c'est du génie. Hein. Pas assez d'argent. Ah merde. Attends, attends, attends. Tiens, tu vas voir mon, mon petit pote là. Alors, si j'ai pas assez d'argent, le péage, il va tout payer. <rire> Mais qui déplace son collège juste avec un péage. Grâce au péage. Pouvoir de péage. Euh... Déjà on va remettre cette route normalement Parce qu'il faut là, ça, ça aussi Et ça aussi que ça... Oh. Et Là, bah, on va faire des routes partout euh... bon, Du coup Maintenant on peut toujours pas le déplacer Coûte toujours un bras euh, Voyons voir Quand est-ce qu'on aura 4800 bah, Déjà quand on aura accéléré le temps Dame, dame, déo. Ah, ça y est, j'ai l'argent. Mais qui bouge partout les voitures. Ça, ça devrait aller plus fluidement chez moi du coup. Euh, on va déjà refaire les routes de sortie aussi. Ah. ah j'ai pas vu ces routes là. Voilà. Et là, normalement, si on fait comme ça, espace déjà occupé. Tu m'emmerdes. Ah oh, mais... mais toi je vais te brûler hein. Ah voilà C'est pas si occupé Usine de boîte est prête à porter Mais je, je m'en fous de ton prête à porter Ah c'est la route de l'autre côté qui veut pas Regarde j'ai une technique incroyable Regardez on va faire bim bim bim bim Tu dois faire bim bim oui, c'est pas ça, merde euh, là Hop, hop euh, Et là, hop Hop Et du coup, comme ça, on peut faire Bim au milieu Voilà, on peut changer de route et tout, machin Trop bien euh, Alors, par contre, il faut remettre Un petit peu de maison partout, là et un petit peu d'usine partout T'es prêt-à-porter euh, Bah il est parti euh... Là Voilà euh... Allez hop hop hop hop On met des trucs partout Voilà Là c'est bon là Et euh... Et bah bon, on continue Et là normalement ça aurait ça a dû fluidifier la route on à part l'autoroute, parce que bah, l'autoroute, de toute façon, on peut rien faire. Les mecs, les mecs, en même temps, sont cons, quoi. Genre, vraiment, il y a trop... c'est une autoroute 3 voies, les mecs sont en mode, eh « Eh Si on utilisait que la voie, euh, genre euh, de gauche <rire> !» Par contre, là, il y a masse, genre, <rire> je pensais pas qu'il y aurait autant. Ce qu'on va faire, c'est que, bim, bam, non, c'est pas là. On va mettre des, des, des trucs comme ça, là. Bim. Et voilà, plus grosse voie On adore une espèce de rond-point, mais euh... un peu foireux, je vais pas vous mentir. Distance trop courte, et là, distance. Ouais, ok. Euh... oui. On ouais, va changer la route. Ah, ben bah, on peut toujours pas. Oh, bah, super. Waouh, waouh, waouh. Mm -mm. Quoi on peut pas Qu Comment ça on peut pas bouger le bâtiment Mais je veux pas moi <rire> Je veux pas en fait Mais je... Oh, oh Mais euh... Oh attendez... On va faire bim un cimetière là... Voilà... Là, on va vider le bâtiment. Et on va ensuite le détruire pour que comme ça, voilà, il aille là. A. Oh là là, c'est eh, compliqué cette histoire. Hein. Oh, je te dis pas. Infrastructure vide. Bim. On le vend. Non, c'est pas ça. Oh putain. Bim, oui. Voilà. On construit des routes. Alors là, il y a ça aussi à déplacer. Hop, bim, je te mets là. Hop. Et là, après, le reste, tout est bon. Hop, hop. Hop. Hop. Voilà. Alors, là... Une route de. Oh, oui, d'accord. Oh, oui, super, merci. Très aimable à vous, en tout cas. Euh. Hop. Oui. Donc, on va encore te déplacer un peu. Ouais, bim. Mettre là, de toute façon, c'est pas grave. Oui, c'est mieux ça. C'est mieux comme idée en fait. Plutôt que de coller les routes. On va pas les coller. On va faire genre comme, comme ça. Oh, on détruit la ville hein, carrément. Là, bim, boum. On commence déjà à détruire. Deuxième épisode. Euh, hop. Et hop. Attends. Hop, voilà. Et là. Et bim. Voilà. Et on fait... On refait... Non, c'est pas celle-là. On refait une route comme ça au milieu. Et là, on raccorde. Ah non! Pas là! Voilà, là, là. Et là, ah, regarde, regarde, ça, ça, ça va rendre tellement bien. Hop, bim! Quand on doit faire une route comme ça? T'as cru? Euh, voilà! Voilà, bim, bim. Bim, bam, boum. Euh, là, pareil. Là, des magasins. Là, rien. Et là, des usines. Bim, bim, bim. On clique partout. Hein, pam, bam, bam. On met des usines. Ah, j'ai oublié une route. Alors, voilà. Et là, normalement, c'est bon. Si j'ai pas oublié de route, c'est bon. Ok, j'ai oublié des usines, par contre. Hop, hop, hop, hop. Bim, baboum. boum. Hop, hop bam, boum. Hop, voilà. J'adore les onomatopées, hein. Notera Euh Et bah c'est bon ça C'est bon ça Et bah ma maintenant on voit ce que ça donne Là par exemple Il manque des trucs. Voilà Bon alors vous par contre Là j'ai vraiment Vraiment des fois je vous comprends pas Genre, pourquoi pourquoi s'obstiner à, à rester sur une, une ligne de 1 km genre, euh, Même les mecs, regarde, regarde, regarde. Les mecs, ils sont vraiment en mode, je veux m'insérer dans la file, quoi. Euh, genre, j'adore vraiment, euh, j'adore les queues. Vraiment, là, il là, y a plutôt de mots, euh, j'adore les queues. Euh, je veux m'insérer dans ta queue, enfin bref, voilà. Queue comme file d'attente, bien sûr. Euh Ouais, ça c'est bien, c'est la montée, ça. broom par contre, j'ai pas le budget pour euh, terminer la montée. Hein. Ah, quoique si, maintenant je peux. Et eh oui, je peux. Donc on va faire ça. <rire> ah, oui, en plus, j'ai déplacé le collège et tout. Tout était déjà prévu. Et là, par contre, attention, on va redétruire un milliard de routes. C'est moi. Hop, hop, hop. Hop. Hop. Et hop Voilà. Là, on va faire. Euh, là. Hop, j'espère que la route va aller. C'est bon, il n'y a pas de maison importante hein, entre les deux. Euh, et maintenant, on fait des routes. Mmh, mmh, mmh. Uh, hop. mince, mince, mince, mince, pente trop inclinée, comment on fait, on va faire comme ça, regarde, si on fait comme ça, et qu'on remet la route par dessus, ah là et eh ben là la pente elle est pas trop inclinée, qu'est-ce que tu me dis, Mince, par contre, j'ai fait des routes avec du gazon, ça pas du tout. Est-ce que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire des routes avec du gazon Non, c'est bon. Euh, ouais voilà. Pardon, je parlais pas dans mon micro. Ouais, ouais, bah c'est pas mal, là. C'est... Euh... C'est même bien, en fait. Regardez les gens, regarde, ils, ils veulent direct... Euh... Direct rentrer dans ma ville ils ont fait, ouais, il a réformé la ville et tout, c'est bien, peut-être que ça va être moins de la merde. Euh, bah Déjà, si tu tires l'eau jusqu'au bout, franchement, ce sera moins de la merde, tu toi euh, Voilà. Les gens sont contents. Les gens sont contents, il lâche des thunes. Euh, il lâche des thunes au péage, et ça, c'est beau. Ouais, il me rapporte ces péages. Ah oui, non, c'est deux qui me coûtent 120 par semaine, du coup... Euh, deux qui me coûte 120 par semaine, ça me rapporte 150. Je suis en perte, clairement. Mais c'est pas grave, quand tu auras plus de gens et tout, bim. Ça coûtera moins cher, euh, plus cher, ça. Bref. Ah, mais ont... J'ai qu'à mettre un péage ici, au pire. Ça va être péage-ville. <rire> Le mec, il construit des péages partout où il passe. Alors, pourquoi les bâtiments étaient abandonnés parce qu'il n'y avait pas d'eau. Oui, non, si, c'est bon, c'est bon. Je t'ai mis de l'eau, comme toi. Abandonné. parce qu'il n'y avait pas d'employés. Ah oui, il faut que je construise encore des maisons. Oh là là. Et il va falloir que je m'étende, moi. Il va falloir que je m'étende. Hop. Hop. On va reconstruire un petit peu de trucs viteuf. Et on va couper la VOD. Hein. Hop, voilà. Là, on va faire... Euh, euh, autoroute. Route. Voilà, hop. Et là, on continue. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait Mais tu es con, Skye Euh. Et c'est plus des, des routes entières, du coup, vu que j'ai décalé de 1 et tout. Et oui Bah voilà, bon, ma ville ressemble pas grand-chose, pour l'instant. À part à des carrés qu'on a empilés les uns dans les autres. Mais ça ne saurait tarder, je suis sûr que au bout de quelques épisodes, ma ville sera belle. Les gens seront joyeux d'y habiter. Bon, les gens sont déjà joyeux d'y habiter. Donc ça va. En plus, les mecs, tous les soirs, quand ils rentrent du boulot, paf, un petit coup de péage. Je vous dis pas leur soulagement. Euh, un, deux... Non, pas là. Là. Là. On va faire des petites maisons. hein. Puis toi ta zone industrielle... Euh... Ah si, on va mettre une là quand même, au cas où. Si j'en veux. Vraiment, si jamais. Ou alors. Non, je sais, au pire, on agrandira à à par là. <rire> voilà, toujours plus. Et bah c'est pas mal. Je trouve que c'est une plutôt euh, bonne ville, euh, qui avance bien. Plus 6000. Euh... Les décharges et les cimetières ont une capacité limitée. Une fois qu'un est pleine. Quoi, ma poubelle est pleine, c'est ça Bravo, super Je m'en doutais pas du tout. Euh Bon... On en fait une autre. Hein. Hop là, on casse des usines et on en fait une autre. J'adore les poubelles. <rire> Séquence. Ah, c'est dans pas longtemps. Je vais pouvoir faire des incinérateurs. Pollution. Waouh, waouh, waouh, <rire> waouh. Mec, il pollue toute l'eau quoi. Genre euh, vraiment tout là. Euh, je peux pas genre faire des trucs moins polluants Ah, ça c'est à 17 000, ouais, bon. Apparemment, faut être beaucoup pour faire des trucs pas polluants, quoi. Pollution sonore. Du bruit. Peu de bruit, mais des fois. Sécurité incendie. Ouais, ça va. La police. Ouais. Bon, les bus, on s'en fout. Euh, population. Les gens sont contents. Euh, qu'est-ce qui ne va pas avec notre service de collecte des déchets Mais si, c'est bon Je vous ai dit que c'était bon. Oh et là, connexion sortante, argent, valeur foncière. Ah il y a des trucs qui valent cher hein. C'est pas mal. Faudrait que je fasse des parcs un jour. Ressources naturelles. Ah, on, peut faire... on pouvait faire des champs ici avant, <rire> avant que je mette des usines. Alors on peut faire plein de champs là. Ah, les quartiers, ça s'en fout. Divertissement. Ça y a pas. Hauteur du terrain. Ah oui dis-donc ça, ça fait des grosses collines. Itinéraire. Alors les itinéraires principaux. Quoi c'est des voitures Mais non mais... Eh ouais ouais ouais. Tourisme. J'ai pas de tourisme moi. Eh attends on a pas vu l'école. École, comment ça va Ouais, collège, lycée. Université, ouais, mais est-ce que j'ai assez Est-ce que je peux Non, bah déjà, je peux pas. Euh, ouais. Après, sinon, le reste, c'est bon. Au niveau du soin, c'est bon. Au niveau de tout, c'est bon, à part, bien sûr, l'électricité, nos amis, qui, euh... Mais non, si, c'est bon. Qu Ce qu'ils me raconte. Ah, ils n'étaient pas connectés, ok. Bon, bon, on va se laisser là, sur euh, cette petite VOD. Euh, on se retrouve euh, plus tard, je ne sais pas quand est-ce qu'ils est qu sortiront les épisodes, donc je ne peux même pas vous dire, euh, pour euh, un prochain épisode. Euh, moi je vais arrêter le stream là, euh, je ne sais pas quand est-ce que je re-streamerai, bien sûr, Twitter comme d'hab. Euh, bah, salut à tous, c'était Spirit. Euh, merci d'avoir suivi et euh, au prochain épisode. Au revoir